On va commencer. Donc je, je pense que tout le monde meurt d'impatience de, de découvrir la surprise. Donc on va pas trop vous faire attendre si je, si je peux avoir les slides s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc, euh, eh bien pour, euh, pour introduire cette surprise, déjà on va parler un petit peu de ce que, que l'association propose déjà avant de commencer par cette surprise. Donc, vous connaissez tous certainement MyScénary. C'est euh, un moyen pour tout adhérent de l'association d'avoir son propre entrepôt Scénary Server de pouvoir stocker ses contenus, faire ses publications, de gérer les, les droits dessus, quasiment comme si c'était son, son propre son propre scénario serveur. Ça, ça simplifie beaucoup les, euh, les usages parce que tout le monde n'a pas les moyens de, de trouver euh, de trouver le la façon d'héberger un scénario serveur. Donc là, l'asso propose ce service. C'était euh, c'est déjà le cas. C'est pas c'est pas vraiment une surprise. Euh, mais donc euh, on a fait une petite modification sur, euh, vous connaissez peut-être le, le. donc c'est à la fois un, un serveur et, et du côté de, de l'application donc c'est aussi une petite application installée et donc euh, un petit écran avant-après pour décrire la surprise d'aujourd'hui donc la petite surprise alors, on ne voit pas vraiment on va, on, on va jouer au, au jeu des différences donc, euh, vous voyez que, euh, fondamentalement, il y a une énorme mise à jour, il y a une différence entre les deux écrans. Alors Bon, on voit, Alors, on voit pas trop, hein. il faut des bons yeux. Hein. Une... Un petit bouton. Voilà, la surprise, c'est un bouton. Mais. <rire> Merci, merci, beaucoup. Vous avez des questions <rire> Bon, alors on va peut-être regarder ce qu'il y a derrière le bouton quand même. Donc, derrière ce bouton, vous avez peut-être entendu parler au cours de la journée, vous allez encore entendre parler euh, dans, dans la journée de demain, de euh, scénarii dépôt, de tout ce que ça fait de génial, mais pour l'avoir entre les mains, eh bien, c'est pas simple c'est euh, du développement, c'est plein de choses. Donc le service que va proposer l'association sur le, la même modalité, c'est-à-dire tous les membres peuvent en bénéficier, c'est euh, MyDepot. Donc le lancement de, de MyDepot, un service qui vous permet de euh, mettre en ligne vos réalisations. On nous dit souvent, euh, c'est bien Scénari, mais euh, comment je fais pour diffuser Il y a pas mal d'institutions dans le supérieur qui ont déjà des plateformes, mais soit vous n'êtes pas forcément dans ce contexte-là, on connaît aussi beaucoup d'enseignants dans le secondaire, euh, ou, ou d'usage, de volonté d'usage personnel, même des personnes qui sont dans une institution se disent « Oui, mais moi, euh, là, j'ai fait un, un petit site personnel ou, ou des éléments que j'aimerais diffuser » et donc là, il faut trouver un hébergeur souvent on dit allez chez un tel ou un tel acheter telle offre pour, pour héberger vos contenus et bien là, l'association vous propose ce service gratuitement pour les, pour les membres ça fonctionne en lien avec, euh, avec Scenari donc dans, dans scénarii il y a une action donc par rapport aux actions de générer et bien maintenant, vous pouvez déployer sur MyDepot et puis enfin, le dernier point que, que je vais présenter, c'est la possibilité d'avoir un portail parce que vous avez peut-être plusieurs, euh, plusieurs sites différents, plusieurs projets différents que vous voulez exposer au sein d'un portail de, de contenu, et eh bien c'est euh, euh, c'est intégrable aussi dans, euh, par MyVepo. Donc le, le, le premier point, la, la mise en ligne, donc on... vous pouvez déposer soit des générations scénarii donc justement par ce, ce bouton de, de déploiement pour envoyer vos, vos contenus sur le sur le scénarii serveur enfin sur le sur le scénarii dépôt euh, ou alors vous pouvez par une interface que, que je vais montrer déposer des fichiers des ressources de, de tout type euh, vous pouvez les, les, les déposer sur, sur sur votre serveur MyDepot. C'est un peu pour ceux qui connaissent, comme s'ils avaient un serveur FTP, mais c'est mieux, mieux intégré à, à Scénari. Alors, ça ressemble à, à ça, donc ce n'est pas, euh, pas forcément très sophistiqué, mais c'est plutôt simple à utiliser. Euh, donc, vous avez une arborescence de dossiers, là on est dans, dans la gestion euh, on est dans, dans, dans la gestion des, des fichiers qui sont déposés sur MyDepot donc vous choisissez, vous créez des, des fichiers, ça c'est la partie éditeur donc comme c'est mon instance de dépôt, là ça me permet de déposer de nouveaux documents, donc je vais pas forcément entrer dans le détail sur toutes les fonctionnalités mais on peut faire un nouveau dépôt là je vais chercher un fichier euh, alors je ne sais pas si j'ai des très bons exemples euh, je vais montrer plutôt euh... voilà, donc là par exemple le site de, de ma présentation je peux le déposer et j'ai plusieurs formats donc j'aurais pu très bien déposer une vidéo ou un fichier PDF mais là j'ai déposé l'archive complète de, de mon site, c'est un fichier zip euh, voilà. Et après, donc le fichier va être exploité d'une certaine manière. Là, c'est un, un fichier zip d'une génération, donc il va ouvrir le fichier. Ça peut être euh, un fichier... Donc un, un, des fichiers de ressources, donc des, des images ou même des vidéos, et par exemple sur les vidéos, vous avez peut-être découvert ça l'année dernière, mais quand vous déposez un fichier vidéo, il va automatiquement la, la transcoder donc en plusieurs résolutions, en plusieurs formats, donc là si je la veux dans une autre résolution, bah je peux, je peux le, la voir dans une autre résolution, et... J'ai aussi la vidéo dans plusieurs formats, donc MP4 ou WebM qui sont les deux standards du, du, du, du milieu vidéo pour assurer une compatibilité avec tous les, tous les navigateurs. Donc ça c'est l'interface que vous manipulez si vous avez à, à organiser vos fichiers dans, dans, dans, un, dans un espace MyDepot. Je vais peut-être juste montrer le, le côté, euh, côté scénarii quand même. Donc vous avez euh, des onglets euh, spécifiques. Et vous avez donc le, le bouton euh, en plus, un bouton, un bouton supplémentaire, diffu euh, diffuser ou rediffuser. Ça vous amène ici, donc c'est l'alternative à passer par le dépôt de fichiers, ce que je viens de montrer. C'est quand on dépose des fichiers qui ne proviennent pas forcément de Scénarii. Là quand je dépose un fichier qui provient de Scénarii, je peux faire diffuser. Je peux choisir l'entrepôt sur lequel je, je dépose. Alors pour l'instant, pour, pour MyDepot, on a choisi le fait que chacun ne, ne, ne dépose uniquement que sur, euh, que sur son en entrepôt ou que sur un entrepôt pour lequel il a les droits. Il euh, faudrait que je... Enfin, je euh, ce sont des choses encore à définir peut-être euh, le... et donc on retrouve à peu près là on choisit où on le met dans l'arborescence voilà on fait ajouter, on choisit le nom et puis si on fait envoyer, voilà il se retrouve hébergé dessus bon, je, je vais pas forcément le déposer ici, je l'avais déjà déposé euh Et donc, après, les contenus sont publics. Donc, par exemple, si je veux accéder à mon dépôt, alors là, je ne l'ai pas habillé, mais vous allez voir des exemples plus intéressants après, c'est l'équivalent de l'arborescence de mon dépôt, mais ça, c'est la version publique. Pour modifier les, pour déposer des documents je me suis authentifié mais pour consulter tout, tout l'ensemble de, de l'arborescence est public alors l'arborescence n'est pas forcément entièrement affichée mais une fois que l'URL est connue les, les ressources sont publiques euh, je peux aller voir euh, mon, mon site scénarii surprise et, et j'aurai la même chose que, que ce que j'ai déposé tout à l'heure alors Vous allez encore souffrir quelques minutes de plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai déjà montrées. Donc euh, oui, il y a quelque chose d'assez important, c'est les, les documents distants. Quand vous déposez, par exemple, euh, des vidéos, euh, vous pouvez les déposer sur votre dépôt, mais surtout après, vous pouvez les exploiter dans un item spécifique. Donc, dans... Euh, dans par exemple un atelier Optim Office sur votre, euh, sur votre atelier My Scénary, vous pouvez créer un item vidéo distante vous pouvez ici pointer l'adresse de la vidéo sur le serveur Scenari Community et il va pouvoir charger cette, cette vidéo il va vous proposer la lecture de, de la vidéo au bon format en fonction de, ben, du support de, de votre navigateur. Quelques, quelques avantages, donc. il euh, y a aussi un, des considérations techniques, c'est que le, le stockage de vidéos, si vous mettez les vidéos dans l'atelier, que vous faites des générations en embarquant ces vidéos, ça va être assez lourd parce qu'à chaque fois, il va faire des copies de vidéos. Euh, ça va prendre un peu de temps alors que là, les, re les vidéos restant sur votre dépôt, c'est plus efficace techniquement et ça va être plus efficace aussi pour, euh, pour, euh, pour diffuser. Comme vous allez diffuser des, des ressources qui sont plus petites, euh, la mise en ligne va être plus rapide aussi. Et, et enfin... Le, avec, Scenari, avec avec MyDepot vous pouvez assembler plusieurs sites pour en faire euh, une, une, une structure donc là je vais présenter l'exemple du site euh, de, de Stéphane Croza qui a été réintégré sur euh, un, une publication MyDepot alors on voit plusieurs choses donc c'est basé sur Optim Office avec une charte graphique spécifique pour, pour MyDepot et euh, on retrouve par exemple des, des éléments des, des sous-pages, si on va voir dans les modules de cours on va tomber sur une page qui, liste, qui fait la liste de tous les contenus qui ont été déposés c'est une possibilité donc euh, de ne pas forcément avoir à recréer l'arborescence à la main mais de, faire, euh, un, de mettre un, un petit code dans des contenus scénarii qui vont lister tout, tout, tout les, toute l'arborescence de fichiers qui est, euh, qui est mis dans, dans des contenus euh, dans, dans des répertoires de, de MyDepot euh, qui va être plus simple à, à naviguer. Après si on prend un module précisément ce qu'on retrouve dans ce module c'est par exemple un fil d'Ariane et ce, ce fil d'Ariane va permettre quand on a un site avec plein de contenus euh, de modèles hétérogènes ou de, ou, de, ou de nature hétérogène à se retrouver facilement, par exemple si je veux revenir sur euh, les enseignements ben je peux passer par le fil d'Ariane pour le faire et c'est aussi le fait de dire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un si vous mettez en ligne un contenu qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait le lien vers ce contenu euh, et bien euh, là avec ce, ce fil d'Ariane euh, ils peuvent toujours revenir vers votre site principal c'est aussi quelque chose qui était assez assez demandé de ne pas totalement détacher le, euh, les, les les sites produits avec scénarii de, de leur contexte voilà ça, ça, ça, ça ne ça ne représente pas encore tout, toutes les fonctionnalités il y en a qui sont en développement il y en a que je pas encore euh, complètement exploré sur, euh, sur les possibilités c'est un, un développement euh, assez euh, récent, ça vous permet de, de, de bénéficier des, des avancées de, de, de Kélis. Alors j'ai encore un, un transparent à, à montrer. Euh, le... euh, C'est lancé, euh, lancé euh, par l'association, par euh, euh, il va y avoir un atelier demain, euh, il est marqué scénario Surprise dans le programme ça vous permettra à ceux qui veulent de, de venir activer leur, leur entrepôt euh, MyScénari si ce n'est pas déjà fait et dépôt et à partir de là vous pouvez l'utiliser sur un mode on va dire relativement expérimental alors pas expérimental dans le sens où on n'a pas confiance en ce qu'on vous propose mais expérimental dans le sens où à partir du moment où il y a peu d'utilisateurs aujourd'hui il faut progressivement que chacun puisse commencer à l'utiliser pour qu'on ait des retours d'utilisation et pour qu'on puisse améliorer ou faire des, des corrections. Oui, et je ne l'ai pas dit, mais chaque, chaque personne euh, aura une, une URL, euh, une, une adresse euh, du type nom de compte org, euh, parce que alors, il y a différentes raisons techniques, mais il y a aussi le fait que eh euh, l'association et Scénary Community, ce n'est pas juste euh, quelques membres du bureau, mais c'est l'ensemble de ses membres. Donc, chacun eh bien, peut avoir une adresse euh, qui, qui sera inclue dans scénarycommunity.org. Voilà. Euh, des questions pas de Merci. questions Merci. Ah si, attends attends, Stéphane apparemment il y a des questions Juste pour savoir, quelle est la limitation en termes de capacité de stockage sur le dépôt Alors, Avant on donnait des chiffres ultra précis euh, de manière très prudente en se disant euh, ben, qu'est-ce qui se passe si tout le monde utilise 10 gigas, on est foutu Bon, il se trouve que pour l'instant, le problème est, est plutôt euh, de dire qu'on souhaite euh, avant tout de, de, de mobiliser le, les, les, us, les utilisateurs dessus. Évidemment, les capacités, on a des capacités finies, euh, mais euh, euh, je pense que si vous vous dites, moi j'ai un super projet et euh, il va prendre 3 gigaoctets, on s'en sortira. Euh, si ça dépasse beaucoup plus, euh, bien là, vous, vous, vous venez nous en parler et, et, et on... Et on et, et on discutera avec vous pour savoir si, si ça va tenir ou pas par rapport au, au, au retour au, au, au, aux capacités actuelles et puis aux, aux usages actuels. Et j'ai une deuxième question où sont hébergées les, les données Alors elles sont sur un, sur un serveur, euh, euh, donc c'est euh, un serveur dédié euh, chez OVH. Euh, on aurait pu prendre d'autres ouais, hébergeurs. Il que c'est en France, il n'y a pas de souci. On aurait pu prendre d'autres hébergeurs, mais en tout cas, c'est un serveur qui est sous contrôle de, de, de l'association. Merci. Pas d'autres questions Merci beaucoup.